Bonjour, je m'appelle Sophia et j'ai suivi une formation de la grande école du numérique. J'ai eu un parcours littéraire et donc j'étais enseignante de français. J'étais surtout animée par la curiosité de comprendre le numérique, le langage des ordinateurs et puis aussi par la possibilité de travailler dans ces domaines. J'avais 26 ans, je me rappelle bien, c'était à l'été 2013 et j'ai vu une vidéo de présentation de 42, de présentation de sa pédagogie, sa vision, qui m'ont beaucoup intéressée, notamment l'apprentissage pair-à-pair. À, -pair. à l'école 42, je dirais que j'ai appris trois choses. D'une part, des compétences techniques, secondo, une capacité à travailler en équipe, et puis enfin, et le plus important pour moi, une liberté d'entreprendre. Et de créer. Après l'école 42, beaucoup de portes se sont ouvertes. J'étais chef de projet R&D avec de la réalité augmentée. J'ai pu aussi être freelance, faire du développement web et différentes choses. Et là, je me suis lancée récemment dans l'aventure entrepreneuriale. L'OVNI, c'est une application euh, web et une application mobile qui euh, propose euh, chaque semaine cette euh, œuvre courte, cette œuvre d'art et littérature qu'on reçoit dans, dans son téléphone, donc à lire partout, euh, dans le métro, euh, en voyage, euh, voilà, ou entre deux rendez-vous. À ces apprenants, je donnerais le même conseil que ceux qui souhaitent se lancer ou se reconvertir pour apprendre l'informatique, se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un peu la même chose. Il faut oser, être persévérant et puis croire dans, dans son idée simplement. Pas du tout, euh, en revanche ce qui est sûr c'est que les femmes sont très minoritaires encore euh, dans les études informatiques, dans l'entrepreneuriat et puis dans le milieu en, en général de la tech donc euh, il faut ouvrir pour proposer euh, des rôles modèles, inciter aussi euh, les jeunes filles à se tourner euh, vers ces formations mais 42 ils travaille beaucoup et l'ensemble de l'écosystème et, et la gêne aussi donc euh, il s'agit simplement euh, de se lancer.